Bienvenue dans ma caravane Tu t'es déjà demandé pourquoi tu reproduisais systématiquement ce comportement qui te gave Ou encore pourquoi les enfants venaient tout le temps te tanner au moment où t'étais tranquillement pépouze, installée avec tes potes en train de siroter ton rideau Eh bien cette vidéo est pour toi Il y a quelques semaines, je te disais qu'en ABA, le plus important était de définir la fonction du comportement. Chose promise, chose due, tu vas enfin comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Voilà. Et pourquoi les enfants font ça aussi. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez déjà que pour faire augmenter un comportement, on utilise le renforcement positif. Ok. Bah si le renforcement C'est une conséquence plaisante qui arrive juste après l'émission d'un comportement. La personne va reproduire le comportement plus souvent, justement parce que la conséquence est agréable. Capitaine, je ne comprends pas. Bah, je suis quand même... Bon bah si t'es perdu, tu peux aussi revoir la vidéo de présentation de la BA, ici. Ou même celle sur le conditionnement opérant. Là, faut revoir les bases, la chouchou. Moi je crois que j'ai compris. Super champion, t'es trop fort Bon, on sait comment faire augmenter la fréquence d'apparition d'un comportement, mais pour le faire diminuer, il nous faut connaître la fonction du comportement. En gros, c'est comprendre quel est le but du comportement. Et là, vous allez voir, c'est très simple, il y a quatre fonctions principales. 1. La recherche d'attention. C'est adopter un comportement pour attirer l'attention des autres. Si le comportement est inapproprié, en général, il suffit de ne pas donner de feedback, de rester neutre. Mais c'est un peu aussi sur le même principe que quand ton mec fait des blagues. Moisi, tu vois, si, si tu rigoles tout le temps, tu l'encourages. Et après, il va te donner les dates de son prochain spectacle. C'est vraiment ce que tu veux. 2. l'échappement. Mise en scène de fou, là. C'est adopter un comportement pour fuir une situation, une activité ou même des personnes. Oh, moi, je me tire. Non, Christophe Carèche, Christophe Carèche, Christophe Carèche. On va chercher à échapper à des situations déplaisantes, on est d'accord, parce que si tu kiffes, t'es renforcé, donc a priori, t'échappes pas. Voilà. 3. Le sensoriel. On parle aussi souvent euh, d'autostimulation, que l'on peut pas mal observer chez certains enfants autistes. Là, on peut proposer d'autres sources de stimulation sensorielle qui peut-être vont être moins envahissantes, en tous les cas, quand le comportement pose problème. 4. Tangible. C'est adopter un comportement pour avoir accès à des items, des objets souhaités. Bon, bah comme par exemple, comme quand tu vas travailler pour avoir un salaire ou que tu vas faire tes courses pour remplir le frigo. Voilà, tu, tu, tu souhaites accéder à des tangibles. Donc, tu vas adopter un comportement qui te permette d'avoir accès à ces tangibles, à, à ces items. En pratique, ça donne quoi Je vais surtout aborder ici la recherche d'attention parce que c'est le sujet qui revient le plus régulièrement quand je parle avec des amis. Donc, imagine... T'es tranquille avec tes potes, il fait beau, vous avez plein de choses à vous raconter. Mais pas de bol, les enfants arrêtent pas de vous interrompre de façon inappropriée. Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Si ça se produit systématiquement quand tu es occupé à discuter, il y a des chances pour que la fonction du comportement soit la recherche d'attention. Surtout quand c'est relou et intempestif. Je vais te rasser des yeux, tête du cul. T'inquiète pas chérie, ça arrive, ça nous est tous arrivé. Alors si jamais ça te gonfle et qu'en plus c'est ton enfant, je vais te donner quelques astuces pour que le comportement diminue. Mais attention, il va falloir que tu te mettes au boulot toi aussi. Petite parenthèse, on parle bien d'une situation où le comportement est problématique. Sinon on les laisse tranquilles ces petits mignons. Hein. Pour commencer, donne-lui de l'attention dans les moments où il est tranquillement occupé à jouer. En même temps c'est logique, hein. si chaque fois qu'il joue calmement tu le félicites, il va avoir envie de reproduire le comportement. Pour ça, il va falloir que toi aussi tu portes ton attention sur les moments où il est tranquille parce que c'est là qu'il faut le renforcer dans les comportements adaptés. Mais c'est pas tout. Quand il te sollicite de façon inappropriée alors que tu es en train de discuter et que c'est de la recherche d'attention, bah si tu lui en donnes direct de l'attention, bah, forcément il va te solliciter d'autant plus. J'ai déjà entendu « ouais mais quand j'arrête de lui donner de l'attention c'est pire ». Oui, c'est normal et prédictible. Je t'explique. Si en crisouillant, il a de la tension, et qu'en plus, il t'arrive parfois d'attendre un peu, mais que finalement, tu craques pour avoir la paix. Ouais, on l'a tous fait, hein, je te rassure. Eh ben, désolé. Mais malgré toi, tu lui auras juste appris à être persévérant. C'est tout. Et le comportement sera plus difficile à faire diminuer par la suite. Ne le faites pas si vous vous sentez pas de renforcer vraiment les temps où il est calme et de donner peu d'attention quand il sollicite de manière inappropriée. Sinon, ça va être pire si vous faites les choses à moitié. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça risque juste d'aggraver les choses, de foutre le bordel, donc c'est même pas la peine. Autre astuce intéressante. Dans les classes Montessori, les enfants mettent la main sur l'épaule de la maîtresse pour signifier qu'ils veulent parler. La maîtresse pose la main sur celle de l'enfant pour lui faire comprendre qu'elle l'a vu. Elle finit sa phrase et quand elle a fini, elle donne son attention à l'enfant. Alors moi, j'étais assez étonnée la première fois que j'ai vu ça. J'étais pas très fan, mais force de constater que bah, ça marche super bien en classe et que les enfants, du coup, ne coupent plus du tout la parole. Et c'est top. Alors pour résumer, tu le félicites chaque fois qu'il joue calmement. S'il te sollicite de façon inadaptée, tu attends qu'il soit calme pour lui donner de l'attention, même si c'est pas facile. Et tu peux aussi te servir des astuces Montessori pour lui apprendre à ne plus couper la parole. Tes amis te remercieront. Tu vas voir, tu vas retrouver une vie sociale, ça va être génial. T'as pas besoin de me dire merci. Par contre, tu peux toujours aller sur Tipeee, laisser pour boire si tu veux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche. On se retrouve dans 15 jours. Et là, attention, il y a une expérience que je voudrais faire où je serai mon propre sujet d'étude. Ça va dépoter, alors restez connectés. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et en attendant, bonne route